Ce que nous essayons de plaider, nous les gens de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'effectivement, on pense, euh, lorsque euh, on est en train d'imaginer euh, une économie du futur, que euh, les gens eux-mêmes sont capables de mobiliser euh, leur, propre, euh, leur propre énergie. Ce qui n'y signifie pas, euh, que euh, on, on envisage l'économie sociale et solidaire dans un système libéral où on dirait un peu comme euh, la big society de Monsieur Cameron où on disait bah écoutez on dirait bah écoutez euh, les citoyens euh, débrouillez-vous et nous euh, on fera euh, peut-être euh, beaucoup moins hein, le service public fera beaucoup moins s'il y euh, a une mobilisation des citoyens il faut qu'on envisage plutôt un système de subsidiarité positive dans lequel euh, cette mobilisation du premier cercle de, de, de soutien puisse être euh, encouragés, y compris au plan financier, mais aussi au plan de la réglementation comme on l'évoquait tout à l'heure pour les banques par une régulation publique et du financement public adapté. On oppose le secteur privé et l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il faut euh, euh, disons, être un peu plus euh, détaillé, plus précis. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est bien sûr souvent tourné vers l'intérêt général, mais c'est aussi tourné vers des intérêts collectifs. Euh, alors on pourrait dire parfois que ce sont aussi des intérêts privés mais ils sont privés collectifs c'est-à-dire que ce sont des organisations de personnes avec une mobilisation de personnes qui essayent déjà de se mobiliser elles-mêmes pour trouver une réponse au, à, leur, euh, à leurs besoins alors en ce sens ils sont privés mais ils sont tournés, ça c'est mon point de vue euh, vers un collectif qui sert l'intérêt général si vous regardez le développement de tous les établissements et services pour enfants, adolescents et adultes handicapés en France, c'est forcément les parents d'enfants handicapés qui les ont développés. Et c'était d'abord une mobilisation pour répondre à des besoins. Maintenant, ça représente un volume de, de, de, de ressources qui est, qui, qui est vraiment important. et Les, le, les pouvoirs publics sont venus relayer l'action de ces, de, ces, de, ces, de ces citoyens en permettant la mobilisation de la protection sociale. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte du fait que ce n'est pas toujours eux qui arrivent à nommer les besoins et donc qu'ils aient ce respect de la façon de s'exprimer, bottom-up, bottom up, comme on dit, de ces, de ces, de ces organisations.